Bon, la garantie d'un an du fabricant est terminée. Puis selon le commerçant, euh, le problème n'est pas lié à une défectuosité du vélo, mais bien à un mauvais usage auprès de l'utilisateur. Mais c'est vraiment n'importe quoi parce que j'ai fait super attention. Puis en plus, il y a un spécialiste qui a vu mon vélo, puis qui m'a confirmé que c'était bien une défectuosité. Donc là, ben, je me ramasse à payer 75 J'ai essayé de négocier avec le commerçant, il n'a jamais rien voulu savoir. Je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je garde vraiment ce vélo-là ou je paye pour la réparation